Surtout, ne clique pas Mais pourquoi Tu risques de déclencher la fin du monde Euh, ça peu exagéré. c'est juste un email Non Patrick, c'est ta première boulette informatique d'une série qui finira par détruire cette planète Mais vous êtes qui Et comment connaissez-vous mon nom Je viens du futur, et je viens t'apprendre à manipuler les outils numériques Vous savez, moi l'informatique, je m'en... Non Patrick Tu l'utilises pour ton travail, tu dois apprendre Bon, admettons, vous voyez bien que dans ce cas, c'est simplement un email venant de mon opérateur Ok Patrick, tu es donc chez Cool Telecom. Exact. Tu te connectes sur leur site via leur nom de domaine cooltel.com Oui, jusque là, c'est bon. Parfois, tu es redirigé vers un sous-domaine. Un sous-domaine est un mot ou une suite de caractères précédant le nom de domaine, comme offre.cooltel.com ou facture.cooltel.com. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Passe ta souris sur le lien du mail. L'info bulle t'indique une adresse n'ayant rien à voir avec le nom de domaine de ton fournisseur. Il passe peut-être pour un autre site pour ça. C'est peu probable. On appelle cela du phishing. Ça consiste à envoyer des mails imitant des services en ligne pour récupérer tes identifiants. Si tu as un doute, tu peux te connecter directement sur le site en tapant Cooltel et en vérifiant ton compte sans passer par l'adresse proposée dans le mail. Ouf, j'ai évité la boulette. Je sais.